Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans un décor, et oui, voilà, c'est bon, j'ai reçu toute ma bibliothèque qui est très jolie ici, enfin on en voit une partie, donc euh, je ne suis plus face à un, un mur gris euh, ce qui est plutôt agréable en soi. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler du manga, vous l'avez vu dans le titre romantic Love Story de Haruka Ono euh, donc c'est euh, le tome 1 qui est paru récemment et euh, j'ai hâte que les autres euh, tomes sortent donc aux éditions euh, Akata qui ont fait également euh, le manga Éclat d'âme dont on parle beaucoup euh, qui a fait aussi le mari de mon frère, enfin voilà Le résumé euh, de cette histoire c'est Futaba qui a 32 ans euh, qui est mangaka à succès elle adore écrire des mangas sur des sujets sociaux etc sauf que euh, son manga qui fonctionne et euh, qui lui permet de vivre c'est un harem manga euh, qu'elle écrit complètement à contre cœur puisque euh, en fait c'est l'histoire d'un garçon qui est au milieu de 12 milliards de filles et toutes les filles font spoil de lui et toutes les filles se battent pour lui, en gros, c'est l'idée. Et donc elle, elle est asexuelle et aromantique, euh, un petit peu en questionnement mais en tout cas c'est les mots qu'elle utilise. Euh, elle a des idées féministes très arrêtées et forcément euh, bah... Son fameux manga hyper populaire euh, rentre un petit peu avec euh, ses contradictions militantes, même si elle essaye de faire un petit peu de son mieux pour que ce soit pas aussi pourri euh, que la moyenne des RM mangas. Toute l'histoire tourne autour du fait que son assistant euh, mangaka et un gars avec qui elle travaille euh, sur l'adaptation en animé de, de son manga vont euh, lui tourner autour, les deux, euh, sauf qu'elle, elle n'a euh, elle jamais été intéressée par les relations amoureuses, euh, ça ne l'intéresse pas spécialement, mais elle se dit que pourquoi pas, en plus pour son manga ça pourrait être utile d'essayer de comprendre un petit peu les mécanismes amoureux, ce genre de choses, donc elle se dit bon bah voilà je vais en profiter euh, pour faire ma documentation, et puis on verra bien ce qu'on verra bien. Le premier tome c'est vraiment juste ça, euh, on découvre les personnages, on sait pas du tout comment ça va évoluer, et c'est pour ça que j'attends avec une grande impatience la suite. Pour ce qui est des thématiques qui sont abordées dans ce livre, ça parle de féminisme, euh, avec l'héroïne qui voilà euh, a des propos féministes tout au long du, du livre, euh, ça parle de la pression sociale d'être en couple, euh, notamment avec les amis de l'héroïne qui la poussent un petit peu à euh, bah, quand même tenter le coup, voilà, on sait jamais. Euh, ça parle aussi d'asexualité, euh, d'aromantisme, de questionnement LGBT euh, de façon générale et euh, plutôt de manière pas trop mal. Franchement, euh, j'étais assez euh, surprise en bien. Et puis, euh, c'est aussi énormément d'humour euh, dans le monde des mangas. Euh, voilà, j'ai beaucoup ri, euh, c'est une comédie, euh, ça fait vraiment euh, beaucoup de bien. Pour ce qui est euh, de mon avis personnel, bon, vous vous en doutez euh, que j'ai suffisamment aimé pour attendre le tome 2, c'est vraiment une très bonne lecture, qui a comblé beaucoup d'attentes que j'avais, parce que c'est vrai que je savais que ce manga allait sortir depuis un moment, et que du coup euh, j'avais des attentes qui étaient plutôt élevées, et pour le coup j'ai pas été déçue. J'ai trouvé les thématiques bien traitées, l'héroïne est hyper drôle, hyper attachante, il y a un côté pédagogique euh, qui contrairement à ce que vous pourriez penser, prend pas du tout le pas euh, sur l'histoire. C'est un manga qui parle de sujets de société, euh, mais euh, de façon humoristique, et ça fait du bien, ça nous change un petit peu euh, des drames sociaux, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, les drames, on peut en avoir un petit peu marre. Après, euh, il faut que je vous le signale, il y a une faute euh, sur le genre d'une fille trans qui est dans le manga qu'écrit l'héroïne, c'est un manga dans le manga, c'est un petit peu euh, un petit peu méta. Tous les personnages du bouquin prennent ce personnage pour euh, un garçon travesti mais c'est pas le cas euh, et à un moment la mangaka euh, essaye de défendre un peu son personnage et d'expliquer sauf qu'il y a une erreur de trad et ils ont gardé euh, le masculin au lieu du féminin euh, ça a été corrigé dans la version numérique euh, et s'il y a une réédition ce sera corrigé euh, et dans les autres tomes ce sera corrigé aussi mais voilà euh, il faut savoir qu'il y, y a cette erreur là et c'est con cool que ce soit euh, celle-ci à qui euh, je conseille aromantique entre parenthèses love story euh, à tous ceux et celles qui attendaient avec impatience la parution enfin d'un titre manga ou BD euh, en français avec des héros, avec une héroïne euh, asexuelle à romantique. Si vous avez envie de lire un manga qui est un petit peu différent, euh, qui parle un peu de, de thématiques LGBT+, sans pour autant tomber dans le drame sociaux, euh, bah franchement c'est pas mal. Euh, si vous avez aimé les titres euh, Le mari de mon frère et La dame, je les, ai, je les ai cités au début, euh, je pense que vous apprécierez aromantique euh, Romantique entre parenthèses Love, J'en ai terminé avec ce petit manga euh, qui m'a donc bien plu, euh, j'espère euh, que cette vidéo vous a été utile et que vous allez pouvoir euh, découvrir ce titre euh, si vous en avez l'occasion. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé... Euh que je raconte. Euh, Mettez un petit pouce vers le haut, un petit commentaire notamment pour dire ce que vous avez pensé de ce titre si vous l'avez lu ou me dire si vous avez envie de le lire, enfin voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur de nouveaux livres.